Cette semaine, nous essayons, grâce à Richard Dallest, une BMW 2002 T2i de 1972 que nous ne sommes pas allés chercher dans le 9.3, contrairement à ce que certaines apparences pourraient laisser supposer, mais que nous avons essayé autour d'Aix-en-Provence. Une ligne de caisse basse, une surface vitrée importante, des jantes gauties d'époque, des rétroviseurs obus, une proue inversée, tout ça confère à la voiture un grand dynamisme. Dynamisme renforcé par les quelques gymniques d'époque que nous connaissons bien. Les ferons, le logo BMW, le sigle 2002 T2i. Pour rappel, la voiture a été dessinée par Michelotti en 1962. Elle a été surnommée dit Neue Klasse par BMW. Qui lui doit son salut la marque étant à l'époque au bord du gouffre ici nous sommes donc en 1972 le modèle 2002 t2i est apparu en 71 et sera construit jusqu'en 1975 sous le capot se situe l'objet de tout notre intérêt un joli 2 litres alu arbre à cam en tête développant 130 chevaux, ce qui est une puissance appréciable pour l'époque, sachant que la voiture pèse à peu près 1080 kg. Donc ce véhicule est d'origine française, il a 42 ans, n'a jamais été restauré, et se trouve dans un état que l'on peut considérer comme proche du neuf peut-être assez impressionné par la qualité des matériaux utilisés pour l'habitacle. C'est sobre, solide, de bonne loi pas d'esbrouffe, juste de l'efficacité. Nous allons maintenant retrouver Richard, qui va nous conduire sur les routes de la Cride et nous dire ce qu'il pense de cette belle auto. Euh, ben voilà, nous voilà dans une jolie BMW euh, 2002 T2i. C'est une voiture qui date des années 72, euh, les années pendant lesquelles il y avait dans la production euh, française, DDS, D504. Euh, chaque forméon, il y avait les Alpha GTV, il y avait chez Opel les Opel Cadettes C'était euh, le début, je trouve, des années sympas. Parce que les voitures, euh, par rapport aux voitures des années 60, étaient déjà beaucoup plus évoluées. A savoir, on avait déjà des, des directions qui étaient beaucoup plus précises que les années précédentes. Ceci dit, ça reste encore, euh, il y a quand même encore pas mal de flou dans la direction. Et là, on se rendait compte que ça allait très vite. Euh, la direction n'est pas précise. Voilà, c'est une direction boîtier, donc c'est pas précis. Par contre, il y a quand même une évolution par rapport aux, aux voitures des années 60, c'est clair. C'est une voiture, la WTI, moi ça a été mon père euh, dans ces années-là. À l'époque de la de TI, quand je roulais à rallyeux. Et je faisais des courses de plate à rallyeux et à rallyeux. Et puis il y avait des gars qui roulaient avec ces voitures-là. C'est des voitures qui qu sont sympa à conduire, efficace, solide, robuste, bien produit quoi. Et, et à Raleigh et à cause de compte, ça faisait également de des bons résultats. C'est une voiture qui avait pas mal de potentiel. Ça faisait partie... Euh, les voitures, ces voitures-là étaient chères à l'époque. quand je dis chères, c'est toujours pareil par rapport à des Cinghamie, qui arrivent à C'était plus cher à ça c'était... Alors, on va revenir à celle-là, ça c'est une voiture qui est de 72, qui, est... qui a très peu roulé et qui est dans un état totalement d'origine, totalement d'origine, et tout marche, voilà. La seule chose qui n'est pas tout à fait d'origine, c'est les jantes. Les jantes, c'est des jantes larges. Je... Bon, c'est pas à niveau esthétique, personnellement j'apprécie je... pas pour ça, mais en fait... Après, les goûts et les couleurs Chacun ses goûts quoi. Moi, moi j'aime pas trop les gens Mais enfin, euh, voilà Bon, la couleur, c'est sûr que c'est pas une Ferrari Elle est rouge J'aurais préféré qu'elle soit blanche Ça aurait été plus dans le style BMW Mais bon, on s'en contentera aujourd'hui C'est quand même très sympa d'essayer cette voiture Et de se rendre compte Que finalement, le moteur. Après, la direction qui est de précision, la motorisation la motorisation c'est un moteur qui a du coupes. en bas à moyen régime il répond très très bien et à haut régime il prend bien ses tours aussi beau bon, hein. la boîte elle est précise. c'est évident, c'est une boîte à 4 vitesses donc euh, la, la quatrième est vraiment courte quoi, hein. on est vite au haut dans les tours ça aller très vite mais bon bien, c'est que là je suis en et franchement, ça marche très très bien. La suspension, la suspension, euh, bon, euh, c'est sûr que par rapport à la Mustang Fastback, c'est plus abouti. Hein. Je parle de la Mustang, c'est la dernière que nous avons essayé à sous scène. pas de survirage, je veux dire ça prend pas énormément de On s'est bien amusé, on a fait quelques kilomètres avec cette voiture. C'était vraiment sympa, ça s'appelle des young timer maintenant, je crois. Enfin je crois, hein. je suis pas trop spécialiste dans les voitures de collection. Mais bon, on se rapproche de des voitures d'aujourd'hui. Alors, la prochaine fois, je sais pas ce qu'on va essayer. Mais on va encore trouver une super bagnole, ça c'est sûr. Merci Richard, à bientôt, à, bientôt, à la Merci. prochaine. Au revoir.